Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek. Donc euh, on va parler en fait euh, tout simplement au niveau du système d'exploitation que vous utilisez aujourd'hui et euh, pour savoir euh, la version que vous avez, la possibilité ou est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir passer d'une version d'un système, on va dire d'exploitation, une version par exemple le 32 bis à une version 64. Donc, la réponse, vous l'aurez sur cette vidéo et tout simplement, on va pouvoir commencer. Alors, déjà pour connaître la version de votre système, il suffit tout simplement d'aller sur la partie ordinateur et propriété. Donc, vous avez cette option, bien sûr, que vous pouvez euh, bien sûr faire directement si vous avez la possibilité. Donc, dans la partie type du système, vous avez les systèmes d'exploitation euh, par exemple actuellement 64 mais si vous aviez 32 vous aurez 32 à la place de 64 et bien sûr c'est là que euh, ça nous intéresse parce que si vous êtes sur 32 et que vous avez euh, une ram de 4 Go par exemple actuellement et bien au lieu d'avoir dans les 3,78 et plus euh, qui seront utilisés et bien vous aurez tout simplement que 2 Giga utilisés sur 4 ce qui en fait vous empêche d'avoir euh, le fonctionnement de vos systèmes à plein puissance, c'est à dire que le système ne prendra pas toutes les informations tous les paramètres de votre matériel et il ne va pas pouvoir les exploiter d'une manière maximale donc d'où le fait qu'il faut bien passer à une version 64 au lieu de rester sur la 32 32 bits alors, donc si vous n'arrivez pas à trouver un ordinateur sur votre bureau, il suffit tout simplement d'aller sur démarrer, sur la partie panneau de configuration, il suffit d'aller un peu plus en bas, euh, normalement c'est par ordre alphabétique. Hein, sur système, et vous cliquez, ça vous remet sur la page où on était tout à l'heure. Bien sûr si vous ne voyez pas les icônes telles que je l'ai actuellement, il suffit tout simplement dans la partie affichée par, modifier les catégories, afin d'avoir euh, grande icône ou petite icône. Hein, donc voilà, je n'ai pas envie, on va dire, de me concentrer sur les petites icônes. Voilà, et on passe à système pour pouvoir avoir le système d'exploitation qu'on utilise. Pour pouvoir savoir si votre système d'exploitation, et c'est la question qui se pose, euh, s'il est capable de passer à 64 ou pas, donc il suffit de télécharger une application euh, très réduite hein, qui s'appelle en fait euh, Secureable. donc je vous mettrai bien sûr le lien au niveau de la description également, donc il suffit d'aller sur le site en question et de cliquer sur Download Now, donc on le télécharge, voilà, on va aller dessus, et il suffit tout simplement de l'ouvrir. Voilà, et euh, voilà, il n'y a pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, ça vous met directement est-ce que c'est oui ou non. Donc là, par exemple, vous voyez bien que maximum c'est 64, de toute façon voilà c'est 64 qui actuellement. Et euh, voilà, donc le côté hardware, côté matériel, est-ce qu'il peut supporter ou pas Si ça ne vous met pas ce genre d'information et que ça vous met non, au lieu de yes tout simplement c'est pas compliqué c'est ne euh, cherchez pas en fait à passer sur 64 bits le 32 bits que vous utilisez est déjà on va dire largement euh, euh, on va dire euh, utilisé par votre système donc il n'a pas besoin de passer à 64 puisque il va pas profiter de voilà il n'y a pas on va dire une restriction au niveau du système que vous utilisez il est déjà au maximum donc euh, que vous soyez 32 ou 64 euh, voilà il y aura pas de changement mais dans le cas où ça vous met que oui, il faut passer sur 64, c'est tout simplement euh, que votre système actuel qui était sur 32 n'utilise pas l'ordinateur d'une manière euh, au maximum, on va dire, de ses performances. Donc voilà tout, c'est tout simplement euh, la manière la plus simple afin de pouvoir vérifier. J'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas de mentionner votre avis et de vous abonner à notre chaîne et sur ce, passez une agréable journée.